cas, c'est bien quand tu as les tokens au début, mais est-ce qu'il y en a suffisamment Pas beaucoup. Je crois que c'est cool quand même. Moi, j'aime bien Chak. Salut Ibori Est-ce que j'ai des tournois prévus sur Battleground Euh non, sur Battleground il y a pratiquement plus de tournois. Euh, tous mes prochains tournois sont sur euh, Marvel Snap. En espérant que le, la saison prochaine, il y ait des tournois sur BG, mais... Les craintes qu'on avait sur Battlegrounds, euh, pour le moment... Euh... Euh... attendez, Je pense pas qu'on reste... On, on garde le flottant. Ouais, fort C'est crade, mais. Donc, oui, je sais plus ce que je disais. Ah, oui. Euh... Donc, ouais, non. Sur bah, sur Battlegrounds, il y a eu euh, deux petits Twitch Rivals. Et encore, c'était pas des gros tournois. Il y a eu le Solari Grand Prix. Et euh, ouais, il y a. Il n'y a... a pas de gros trucs, quoi. Il y a la Gamer Assembly à Poitiers, mais bon, c'est un tournoi en physique. Personnellement, j'y vais pas assez un peu loin. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Et sinon, euh... ouais. sur votre Sur Marvel Snap, il y a beaucoup plus de choses. Après, c'est encore petit, mais il y a... Il y a pas mal de... Il y a beaucoup de tournois prévus, pour le coup. Donc, j'espère que sur la prochaine saison, euh, il y aura des tournois. Peut-être c'est une histoire de méta aussi. Mais. à voir. Ça va pas faire long feu, BG, si t'as pas de scène compétitive Non, le jeu ne tient pas sur la compétition. Le jeu Hearthstone comme Battlegrounds, ça tient pas du tout sur la compétition. C'est des jeux qui sont hyper drôles. C'est des jeux qui sont. Euh... Ah, bah oui, il attaque à droite, du coup. C'est rigolo en vrai ça ce spot. Euh, ouais c'est des jeux qui sont rigolos, c'est des jeux qui sont techniques, fun. Il y a quand même une grosse communauté sur le jeu, il y a des patchs quand même assez souvent. C'est ça. C'est bien Mousse parce qu'au prochain tour je peux faire. up pouvoir. Donc euh... non c'est... Franchement, je pense que Blizzard, ils sont pas fous. Hein. S'ils ont arrêté l'eSport sur Hearthstone et sur BG, euh... c'est pas pour faire couler leur jeu. Hein. Ça, fait... ça fait presque 10 ans que ça existe Hearthstone et BG, ça doit faire 3-4 ans. Je pense que c'est ont... fait en toute connaissance de cause et parce qu'ils considèrent que ça n'aura pas d'impact. Et je pense sincèrement que ça n'a pas d'impact. Ça a de l'impact sur nous les enfin et encore, même sur les créateurs de contenu. Vous voyez, euh, c'est juste que sur BG, je fais moins de tournois, j'en fais plus sur Marvel Snap. Mais ben, ça n'empêche pas de tryharder euh, quand même BG. Mais... Donc... Euh... Euh... Non, non, je pense pas que ça, ne pas des jeux qui tiennent sur l'esport. Les... Tout comme Marvel Snap. Marvel Snap, il euh, y a des tournois. Parce que la communauté est déjà extrêmement nombreuse et a vraiment envie de faire des choses dessus. Mais c'est lié à la communauté. C'est juste que sur BG, la communauté n'a pas envie ou n'a pas la possibilité d'organiser des choses. Sur Marvel Snap, ça me paraît un peu plus facile. Mais euh... Et euh... J'ai perdu mon propos, mais en même temps, j'ai envie de faire des... un joli tour quand même. C'est quoi 4 plus 2 Bon déjà, on clique. Je sais pas Faut être un peu greedy de up oh, qu'est euh... qu ce que j'étais en train de dire enfin voilà je il y aura toujours des tournois sur battleground c'est juste qu'il y, a... y en a peu mais en vrai avant il n'y en avait pas plus hein. c'est juste qu'il y avait les lobby legends tous les mois il y avait le fameux classement lobby legends mais franchement si on réfléchit bien il n'y avait pas plus de tournois c'est juste que le... le tournoi c'était le ladder en gros c'est ça l'idée c'est que chaque session de ladder c'était comme une partie d'un tournoi parce que ton objectif c'était de monter ta cote pour faire les lobby legends mais en soi, des tournois communautaires des gros tournois avec euh, minimum 500 ou 1000 dollars de dotation il y en avait pas beaucoup, hein. très très peu hein. donc je pense que ça ça change pas enfin voilà je... franchement je suis pas du tout inquiet pour Battlegrounds je serais peut-être un tout petit peu plus inquiet pour Hearthstone parce que Hearthstone c'est un jeu qui ressemble un petit peu plus à Marvel Snap. C'est un jeu de cartes. Et je sais qu'il y a quand même pas... Il y a quelques joueurs ou en tout cas vous êtes... Euh, Quelques-uns à me dire bah j'ai arrêté Hearthstone pour suivre... Euh, pour euh, jouer à Marvel Snap. Mais... Sur... Euh... Ok. Bref, c'est pas trop up moi mais... Pourquoi pas Écoute. Pourquoi pas C'est vrai que c'est pas mal avec ça. La question c'est est-ce qu'on a envie de faire deux achats ou on a envie de up. Je crois qu'on va up. Euh, ouais. Donc, enfin euh, voilà, c'était un peu flou mon explication non parce que j'ai joué en même temps. C'était un, un peu compliqué de tout expliquer mais. Donc non, je suis pas inquiet. Même sur Hearthstone, en vrai, je suis quand même assez peu inquiet. Hein. Je pense que le jeu a une grosse commu et. Et puis, il y aura toujours des extensions, il y aura toujours des choses. Je pose une question, mon ordinateur crache. Si t'es confiant, tant mieux, je regarderai le détail de la réponse. Ah ouais, ouais sur le replay, ouais. Ouais, oh, ouais, il faut, parce qu'en vrai, je t'ai fait une sacrée réponse. Ah, c'est pas mal ce tour là avec ça. Merci euh, DJ, puis V-Boy, merci pour le prime, merci beaucoup. Euh... Bon il y a plein de questions c'est cool. BG c'est aussi un truc qui marche super bien au niveau du stream, ça se regarde tout seul ouais, ouais c'est cool comme jeu clairement clairement. Fichou, je me souviens que tu disais, par exemple, sur Marvel Snap, s'il n'y avait pas de compète, tu n'y jouerais pas. Et pareil pour Hearthstone, sûrement. Mais tu comptes continuer BG, au final, non En termes de compétition, tu veux dire Parce que Hearthstone, j'y joue beaucoup. Hein. Vous, vous voyez pas Parce que je fais pas de live dessus, mais Hearthstone, j'y joue tous les matins. C'est juste que je fais mes vidéos dessus, mais Hearthstone, j'y joue quand même beaucoup. Euh, C'est juste qu'en live, ça intéresse un peu moins les gens que BG ou Marvel Snap, mais... Et euh... Ouais, on va dire que les deux jeux compétitifs que je vais tryharder c'est Battlegrounds et Marvel Snap et euh, voilà Hearthstone je tryharderai pas en compétitif de toute façon il n'y a plus du tout de compétition mais BG il y a encore quelques tournois que j'ai envie de faire, genre les qualifs Solary Grand Prix potentiellement les Solary Grand Prix il y a toujours un ou deux Twitch Rivals en fait dans la saison il n'y a pas beaucoup de tournois il y en a peut-être 4, maximum 5 sur une saison de 4 mois mais j'ai quand même envie d'être prêt pour ces tournois et les gagner. Bon, là, ils sont passés déjà. Mais euh... mais pour la prochaine saison, j'ai envie vraiment d'être prêt pour ces tournois-là. Et après, Marvel Snap, bah, comme je vous dis, il y a vraiment euh... toutes les semaines, il y a des tournois. C'est un peu la folie. Ça fait penser un peu à TFT en termes d'engouement de... communautaire. Parce que TFT, finalement, ça passe pas spécialement plus gros que BG en termes de, comu... de communauté. Par contre, il y a énormément de tournois et il y a beaucoup de choses qui se, qui se fait autour du jeu. Et pour répondre à une question dans le chat, BG, euh, TFT, j'ai déjà essayé avec Unid, j'ai pas accroché. Voilà. Et je vous. Je, je peux comprendre que le jeu soit bien. Il y a pas mal de joueurs et tout, mais moi c'est pas un truc qui me parle. Ça fait très longtemps que je joue plus à LOL et je trouve que BG est plus sympa. Voilà. Quitte à choisir un jeu, je préfère BG. Je Préfère l'univers de Durston. Franchement on roll hein. C'est un peu bizarre mais là j'avais envie de vraiment de m'asseoir sur ma tempo. Enfin, de m'asseoir sur ma tempo ça veut rien dire mais d'asseoir ma tempo plutôt. Et, euh, et ensuite je vais hop. Après je vais chercher Drake et Tarek, quand même. Ça me paraissait un poil léger pour Up quand même. Mais non, je vais, je, enfin, voilà, je vais pas jouer à TFT parce que ça marche. quoi. Moi, je joue à des jeux, à des jeux que j'aime. Je joue à des jeux que j'aime, mais je m'investis dans des jeux auxquels je crois. voilà. Mais avant tout, avant le fait de m'investir dans un jeu, il faut d'abord que je joue au jeu et que j'aime le jeu. Voilà. J'ai testé Marvel Snap. J'ai bien aimé Marvel Snap. Et maintenant je m'investis dans Marvel Snap parce que je pense que ça, ça va être sensiblement le plus gros jeu de cartes. Donc je crois dans le jeu, puis moi j'aime Ben Brod, hein. j'aime la patte Ben Broad. Et... mais je crois dans le jeu et accessoirement le gameplay est cool. Et puis la communauté est grande. C'est sympa aussi. Ça reste mon travail quand même. <rire> Oh waouh Plutôt sabre le tour Bah je choper ça mais c'est la probabilité est pas ouf mais on va tenter. Ma colère du dragon est la vôtre. Peggy plus l'ardeur, waouh. Peggy plus l'ardeur Bah je dirais pas wow, oh", moi je dirais ça fait rien mais... Je pense pas qu'ils devraient faire des tournois plus ouverts et non pas que les 64 ou 32 meilleurs joueurs vous vous Je sais pas de quel jeu tu parles, mais sur Battleground c'est plus ça. Hein. Et non pas que les 64, mais sur... Il euh, n'y a, a, a plus ça du tout. Hein. Bah si c'était ça encore, même les 32 meilleurs, c'est bien, même les 16 meilleurs ce serait bien. qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Un choix tactique intéressant. Engager une recrute en C'est pas évident. Faut virer ça ou alors faut virer eux Oh waouh. Greta. Bon, Greta, si on trouve l'ardeur, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas un peu tard Maîtresse. Orgo. Greta reçu c'est Aldente C'est existant. Hein. Je dirais pas Aldente, je dirais existant. Je pense qu'on va prendre Gozoa pour les pièces. Et le garder en main. Je pense que sur ce tour on va juste faire ça. Oh non, pas ça. Ça c'est trop euh, un bait. Greta boule, Chronormu, non, ça marche pas. Enfin, ouais, Avec un Cronormu, c'est. C'est pas bon. Désolé, j'ai pas. Ah pour. Non pour BG il n'y a plus ça maintenant. Mon BG c'est les 4 premiers à l'issue de 3 mois Donc ça, ça, ça marche plus Et euh, Hearthstone c'est pareil Ouais il a un beau petit board lui ah c'est pas mal ça amule Ok. Je pense que Marvel Stamp aura le même engouement que Clash Royale il y a un an. Je pense que ce sera plus gros que Clash Royale. Le truc, c'est que Clash Royale, c'était quand même. C'était très jeune, la moyenne d'âge. Donc en fait, les joueurs très jeunes, chaque année, ils vont jouer un jeu différent. C'est pour ça que Clash Royale, c'était énorme et puis après, ça s'est écroulé. Et ça reste un gros jeu mais voilà ça a connu différentes vagues. Je pense que Marvel Snap c'est un peu plus type jeu de cartes. Donc la moyenne d'âge est un poil plus haute et quand t'es un peu plus âgé, en tout cas je pense que quand t'as plus de 18 ans, tu te connais un peu plus, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Quand tu joues à un jeu et que t'as 12-13 ans, tu joues à un jeu une année et l'année d'après t'aimes un autre jeu. Tu peux jouer à des jeux de flingue et l'année d'après jouer à FIFA ou enfin tu vois. Tu changes en fait. Bon voilà. Ouais, Gali, ça va. Hein. Franchement, notre board il est pas mal. Hein. On est que tour 10. Hein. Pas parce qu'on est à 6 qu'on est mal. Hein. Enfin, on est mal euh, dans les faits, mais notre board il est vraiment pas mal. Y'a Euh, pourquoi pas faire des tournois déjà ouverts à tous sur BG Mais c'est blizzard, ils ont, ils, ils veulent pas. Ça leur coûte trop d'argent. La rentabilité n'est pas assez bonne. C'est chaud, hein C'est chaud chaud chaud hein. Heureusement qu'on l'a tué vite lui hein <rire> J'avoue qu'on le voyait plus hein. je pense que vous avez une de Ah je sais pas Bob, c'est un peu limite mon board. Non c'est bon. Bah c'est pas forcément... Il a qu'une carte en fait. C'est con, hein, mais il a vraiment qu'une créa. Je pas sûr qu'une créa fasse gagner. Ouais. ouais. Non, une créa ne fait pas gagner. Allez, vamos. Ah, il va Ah, c'est le top 2, hein. Franchement, euh, qui l'eut cru, hein. Qui cru, mais. C'est le top 2, hein. Là, on est en mode pragmatisme à fond. Hein. Ça veut dire qu'on va garder que ces deux-là. On va vraiment... On veut... Ça, c'est pas mal. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ah ok ok, donc ça, ça, on va virer ça. En fait, je crois. Je crois qu'il faut faire ça. Je crois qu'on va faire ça en mode pur pragmatisme. Si on passe, c'est chaud. Il hein. y a moyen. Franchement, on a que des bonnes cartes hein, maintenant. En fait, l'avantage du bois, c'est qu'il met des dégâts. C'est le but du bois, c'est de, de pouvoir tuer l'adversaire si on passe, si on gagne. 7. 7 et 5. Ah, vamos, vamos là. Tour 12, hein, ça va vite. Hein. Ah, elle est belle cette game. Hein. Ah, Elle est belle. Elle hein. est très étrange cette partie. Parce que... Il n'y a pas eu vraiment de compo. C'était un peu bizarre mais... Ouais, en fait, la finale, j'ai l'impression qu'on a démarré, j'étais en finale, quoi. J'ai démarré la game, j'ai commencé en finale, quoi. C'est... Vous voyez, il y a une sensation un peu bizarre de cette partie, mais... En fait, on a juste mis un setup qui était assez faible. On a fait up, on allait cherché des choses. On s'est fait taper, on s'est fait taper, on a tenu juste un combat qu'il fallait. Et derrière, on a fait le, le fameux tour pour la finale.